Bonjour, c'est Califrame du site califrame.com. Aujourd'hui, on va voir comment insérer un tweet dans un article WordPress. Donc pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur votre compte Twitter, de repérer le tweet que vous souhaitez intégrer dans votre article. Donc, Je vais choisir celui-ci. Vous voyez ici qu'il y a un petit plus. Vous cliquez dessus. Vous cliquez ensuite sur insérer le tweet. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Ici, il y a un code HTML. Donc, Il vous faut copiez ce code, retournez ensuite sur votre article et vous passez ici en mode texte qui avant s'appelait mode html donc si vous n'avez pas de texte et que vous êtes dans une version antérieure de wordpress ce sera marqué html donc tout simplement parce qu'ici c'est le code html de votre article. Vous collez le code que vous venez de récupérer sur twitter voilà, vous pouvez repasser en visuel. Vous voyez que quelque chose s'est rajouté, donc on n'a que du texte ici pour l'instant. Pour voir le rendu, cliquez sur « Aperçu ». Voilà, hop Et voilà, donc moi ça a pris un tout petit peu de temps. Voilà, votre tweet est maintenant inséré dans votre article. Euh, donc, l'intérêt, en fait, de faire ça, bah, déjà, c'est que c'est très simple à faire. Donc, si vous avez un tweet à, à montrer, autant le montrer visuellement. Et euh, ce tweet, ensuite, vous permet, euh, en fait, permet au lecteur d'interagir. Donc, il peut directement cliquer et se rendre sur votre compte Twitter. Il peut euh, vous suivre hein, aussi, directement depuis ce tweet qui est dans votre article. Il peut retweeter, enfin, etc. Toutes les, tous les avantages de Twitter, en fait, sont ici, dans, dans votre article WordPress. Donc un petit tuto très rapide puisque euh, la procédure est vraiment très simple. J'espère que cela a pu vous être utile et je vous dis à la prochaine fois